Coucou, moi c'est Marion de Green Martha, sur ma chaîne on parle couture, créativité, corset. Et oui, je vais vous faire une énième vidéo sur Bridgerton. Alors Bridgerton, pour ceux qui ont passé les fêtes dans une grotte, c'est la dernière série de Netflix, c'est une romance historisante. Ça se passe dans un Londres de 1813 qui aurait été envahi par les teintures chimiques et le polyester. Non, ce n'est pas histo. Et c'est pas grave, parce que quand on parle d'une production de ce genre, ce qui est important, ça va plutôt être d'avoir un univers cohérent qui va nous permettre la suspension de l'incrédulité. Et puis accessoirement, en prendre plein les yeux, c'est bien aussi. Du coup, l'historicité. Hop, on s'en fiche. Ceci dit, un des éléments qui permettent de créer la cohérence de l'univers justement, c'est l'inspiration de la mode effective de cette époque, les formes empire des costumes notamment, de presque tous les costumes. Bon, en vrai, j'avais juste envie de faire une vidéo sur tous les petits détails qui m'ont fait couiner devant ma télé. J'ai essayé de faire cette vidéo spoiler free, mais j'ai fait un échec dès la première partie, je vous préviens. Le premier élément auquel on va pas échapper, c'est les corsets. C'est un peu la première scène. Alors c'est aussi un des points sur lesquels je suis le plus mitigée. Dans l'ensemble, je suis contente parce qu'ils ont globalement la bonne forme. On a cette forme empire avec la poitrine qui est légèrement soulevée, le corset qui suit la forme du corps mais qui ne réduit pas vraiment la taille, en fait un corset empire ça fait pas ça. Du coup cette première scène ne fait pas sens, parce qu'en fait un corset du début du 19e siècle, ça ne va pas resserrer la taille, de toute façon la taille on la voit pas sous les vêtements, sauf si on s'appelle Lady Featherington. Ça va plutôt lisser, gainer de façon générale, depuis la cage thoracique jusqu'aux hanches. Là-dessus d'ailleurs on voit pas beaucoup de corsets longs. J'ai l'impression qu'ils ont fait le choix de mettre des corsets longs aux personnages qui veulent diminuer leur ventre. Donc au personnage de Prudence, avec l'idée qu'il faut qu'elle paraisse plus mince, vous reprendrez bien un peu de grossophobie, vous avez là-haut une playlist de différentes vidéos qui ont été faites par des gens de costume sur Bridgerton avec notamment des discussions de body shaming et de fat shaming à l'intérieur de la série. Je pense que Lady Featherington a aussi un corset long ce qui lui permet d'avoir cette ligne extrêmement lissée jusqu'aux hanches, et le personnage de Marina pour des raisons, on va dire, de camouflage des phénomènes biologiques. À propos de Marina, j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs ce moment où on voit l'insertion du busque. Le busque, c'est cette petite planchette, un prénom comme ça, qui vient s'insérer sur le devant du corset, entre les seins. C'est une pièce qui était déjà présente dans les corps à baleines du XVIIIe siècle et qui est conservée au début du XIXe. Le busque dans les corsets empire, il vient se mettre dans une espèce de poche et il peut effectivement être amovible, on peut l'enlever pour des raisons de confort éventuellement, si on a besoin de nettoyer son corset. Souvent c'était des pièces qui étaient gravées, décorées, ça pouvait être un cadeau, un gage d'affection, mais on reviendra au gage d'affection un petit peu plus tard. Autre petit détail sur les corsets que j'ai beaucoup apprécié, le fait que les œillets dans le dos ne soient pas des œillets métalliques mais des œillets brodés. J'avoue que là, j'ai eu un petit moment d'amour pour les petites mains qui ont fait ces œillets brodés, surtout qu'ils ont été brodés sur un coutil particulièrement épais. Et ça c'est un truc que j'ai trouvé un petit peu moins bien pour le coup. Les coutils de l'époque sont des coutils qui sont beaucoup plus fins que les coutils qu'on a aujourd'hui, et les corsets Empire souvent ne sont pas en coutil, ils sont sergés voire en simple toile. Le but ce n'est pas de resserrer, c'est de soutenir la poitrine et de lisser la ligne du corps pour éviter qu'il débourler sous les robes, tout simplement. Du coup... Euh, ouais, cette première scène... Euh, c'est l'exemple du corset qui est utilisé comme un, un élément narratif, mais du coup ce qu'on veut raconter avec le corset, ça ne correspond pas avec l'objet qu'on utilise. Ah, et oui, euh, un corset, on met une chemise en dessous. Sinon, le corset va avoir besoin d'être beaucoup plus nettoyé, parce que c'est lui qui va prendre toute la transpiration, et le sébum que notre corps va secréter, et jusqu'ici j'aurais dit, c'est pas très confortable, mais grâce à Bridgerton je sais que ça peut être pire que pas confortable en fait personnage que j'ai beaucoup aimé au niveau stylistique, c'est le personnage d'Héloïse. C'est curieusement sans doute un des personnages qui a la coiffure la plus historiquement correcte. Elle a un genre de coiffure à la brutus ou à la titus, avec des espèces de petites mèches devant. Une coiffure relativement courte, qui est quelque chose qu'on rencontrait à l'époque Peut-être un petit peu plus sur la toute fin du 18e que début 19e. Le genre de ruban qu'elle porte, c'est également quelque chose qu'on trouve dans des arrangements de coiffure. Et la silhouette qu'elle a dans cette première scène est juste... Ceci dit, j'ai l'impression que pour ce personnage, l'usage du costume est aussi un instrument narratif, c'est-à-dire que c'est celle qu'on a mise dans les tenues qui nous semblent le plus bizarres, pas très jolies pour notre œil moderne, c'est aussi le personnage qui nous dit qu'elle ne veut pas séduire, que son intérêt ce n'est pas qu'on la trouve belle, que son intérêt c'est ce qui se passe à l'intérieur de sa tête, et pas son apparence, cette bonne vieille opposition entre jolie ou intelligente. Un autre personnage que j'ai curieusement aussi apprécié d'une certaine façon, mais un peu différemment, c'est celui de la reine Charlotte. Pour le coup, elle, elle est pas du tout à la mode. Elle est dans des tenues de... de 1750 à 1780, on va dire, à peu près. J'ai apprécié le fait qu'il lui ait donné une cape d'hermine dans la première scène où on la voit dans la scène de présentation officielle à la cour. Elle a une tenue qui est un peu plus une tenue d'apparat, qui est tirée d'un tableau. J'avoue que j'ai complètement kiffé ces perruques. Alors les perruques, elles n'essayent pas de faire croire que ce ne sont pas des perruques, mais elles sont superbes. Alors du coup, elle a des coiffures des années 1770 et des années 1780. Bon, mais de toute façon, elle est pas à la mode. J'ai bien aimé, j'ai apprécié que ça permette de la repérer dans des scènes où elle n'est pas séparée physiquement au niveau de l'espace des autres personnages. On voit passer un panier, on sait, ah, tiens, il y a la reine qui est là. Mais, il y aurait peut-être eu une autre façon de faire ça. Alors l'idée n'est pas de moi, je vous mets l'article qui m'a fait tilter là-dessus dans la description. Alors j'ai vu passer l'information selon laquelle la reine Charlotte aurait été quelqu'un qui se serait fossilisé dans les modes de sa jeunesse et qui n'aurait pas changé sa silhouette parce qu'elle serait restée attachée à la silhouette du 18 XVIIIe, ce qui n'est pas tout à fait vrai. On voit qu'elle suit quand même la mode. Par contre, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'elle a figé une certaine forme de tenue de cours. Et là, je vous présente le truc le plus bizarre que j'ai pu rencontrer. La tenue qui est exigée à la cour anglaise jusque vers 1820, c'est la silhouette à la mode à l'époque, donc avec la taille sous la poitrine, et les paniers. Alors je comprends que quand l'argument des premières scènes, c'est de nous dire que Daphné elle est belle, elle est parfaite, on n'est pas voulu la mettre là-dedans, parce que pour notre œil moderne, c'est vraiment un petit peu bizarre. Par contre, on aurait pu distinguer le personnage de Charlotte et ses dames de compagnie, en les mettant justement là-dedans, et en ayant ce côté complètement bizarre et extravagant, et en lui faisant prendre de l'espace, parce que dans le genre j'ai piqué la télé c'est ce ça se pose là hein. Les costumes sont fidèles à des détails qui vont être fixés dans l'étiquette pendant même un certain temps, notamment les plumes blanches dans les cheveux, la traîne, du satin blanc, des broderies métalliques, globalement l'idée c'est quand même de marquer Hashtag je suis riche et j'ai des sous sur sa robe. Et on va enchaîner sur un autre élément de costume qui délivre un message, c'est le pendentif de Marina. Un petit pendentif en… alors les termes que j'ai trouvé en français c'était « œil de l'amour » ou « œil qui regarde ». On trouve souvent le terme « lover's eye » en anglais, c'est quelque chose qui était à la mode sur la fin du 18ème siècle. Ça aurait été mis à la mode, je mets du conditionnel parce que dans ces choses-là on n'a jamais une source précise et c'est un peu de la légende urbaine des fois, aurait été mis à la mode donc par le futur Georges IV qui aurait voulu afficher son affection pour la catholique Maria Fitzherbert, au lieu d'être un portrait de la personne aimée, c'est juste un portrait réduit où on ne voit que son œil. C'est une façon d'afficher son attachement à quelqu'un tout en préservant un petit peu l'anonymat de la personne en question. Potentiellement quelqu'un en 1813 qui se baladait avec un pendentif de ce type-là autour du cou, on aurait eu tendance à penser que son cœur était déjà pris. J'ai trouvé ça très chouette qu'ils mettent ce détail, en fait Marina a vraiment son intrigue accrochée au cou dès le moment où on introduit le personnage. Et ce qui est à la fois chouette et un peu triste aussi, c'est que à partir du moment où elle fait une croix vraiment sur cette histoire, elle enlève le pendentif en question. Alors il y a un truc qui m'a fait mais vraiment littéralement couiner, appuyer sur pause, regarder l'écran pendant 5 minutes avec la bouche qui était là, enfin... C'est les tenues du duc enfant, les petits costumes en matelot qu'ils lui ont mis, ils sont... Le costume en matelot, c'est une tenue pour les petits garçons qu'on voit apparaître vers la fin du 18 e qui continue un petit peu sur le début du 19 e On a un corsage, il y en a quelques-uns à manches courtes, il y en a une grosse majorité qui sont à manches longues. En bas, c'est un pantalon et pas des culottes, même à la fin du 18ème. Les deux sont boutonnés ensemble, et il y a souvent une sorte de col en linon, col blanc très fin. Oui, c'est des vêtements qui ne sont pas forcément portés par le commun des mortels, mais plutôt par des gens qui ont suffisamment de sous pour habiller différemment leurs enfants selon leur genre. Le duc enfant porte deux exemples différents de ces petits costumes en matelot, Ils avouent mon petit cœur, il a fondu quand je les ai vus. Et le dernier morceau que j'ai vraiment adoré, c'est la robe de chambre de Pénélope. Alors, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites sur les costumes de Pénélope et la façon dont ils sont ajustés sur le personnage. J'ai fait une playlist avec pas mal de vidéos qui ont été faites sur les costumes de Bridgerton, donc n'hésitez pas à regarder, je ne vais pas répéter ce que d'autres personnes ont déjà dit. J'ai beaucoup aimé aussi la chemise de nuit que porte Pénélope, qui est un des costumes qui lui vont le mieux. Sa robe de chambre, elle a vraiment les petits détails, les petits boutons d'orset qui la ferment. Les boutons d'orset, c'est ces boutons en fait qui sont faits à partir d'un anneau métallique et de fils qu'on vient tisser autour de cet anneau pour fabriquer le bouton. Ils sont pas mal utilisés notamment en lingerie, à peu près jusque dans les années 1820. Pour une robe de chambre du coup c'est parfait parce que c'est un bouton qui est pas vraiment trop ornemental, c'est plus quelque chose de l'utilitaire. Et une autre chose que j'ai trouvé fantastique sur cette robe de chambre, c'est les plis qu'elle a sur les épaules. Il y a deux plis différents, un qui part un petit peu en oblique, un qui est plus droit. Les deux plis sont fixés visiblement avec des petits points à la main, on voit les points, et cette forme de pli, c'est les plis qu'on va trouver dans les rabats des robes à la française en fait. Sur les robes à la française, des deux côtés du manteau de robe, vous avez un petit rabat plissé qui permet de cacher notamment les épingles qui accrochent la pièce d'estomac au manteau de robe. Et pour avoir drapé ce type de vêtements sur un corps, on retrouve souvent ce type de forme où il y a un pli qui est plus en oblique et un qui est plus droit. Donc pour moi ça m'a donné l'impression que le message qu'on voulait aussi faire passer avec ce costume, c'est que c'était un costume de réemploi, une ancienne tenue qui a été découpée et transformée pour faire une robe de chambre et je trouve que ça correspond très bien au personnage de Pénélope qui a, dans ces moments où elle est en représentation pour la famille, les robes qui sont choisies par sa mère, qui sont dans la couleur choisie par sa mère, avec un ajustage qui ne la met pas forcément en valeur, on va dire, et une fois qu'elle est dans l'intimité, elle a un peu plus de contrôle sur sa garde-robe, elle peut prendre des couleurs qui lui plaisent un peu plus, la robe de chambre tire plus sur le rose que sur le jaune, et j'aime bien cette idée en fait qu'elle a récupéré quelque chose, elle n'a pas forcément eu le droit d'avoir un tissu neuf et de choisir elle-même, mais elle a pu récupérer un ancien vêtement et se faire une robe de chambre qui est plus dans ses goûts que les vêtements qu'elle doit porter quand elle est dans la bonne société pendant les journées. Pour finir, je vais faire quelques petites mentions honorables, rapides, sur des petits détails sur lesquels je vais pas m'attarder, mais qui m'ont quand même bien fait plaisir. Déjà, il y a du passepoil partout. Quand on arrive au début du 19 19e siècle, on se met à mettre du passepoil pour toutes les finitions. On finit l'encolure, on finit le haut et le bas de la ceinture, les bords des manches, ils ont gardé ce détail, je trouvais ça absolument fantastique. L'usage du tulle globalement. Alors beaucoup des tissus qui sont employés dans la série, c'est des tissus qui sont brodés à l'état de tissu et ensuite transformés en vêtements, alors que la méthode qu'on aurait Historiquement, à cette période, ce serait de prendre le tissu et de broder à disposition, c'est-à-dire qu'on va broder le vêtement en suivant les formes du patron, en plaçant les broderies avec précision sur le vêtement, pour, en ne brodant que la partie dont on a besoin. C'est un petit peu logique, quand on doit broder à la main, il y a une question de temps de travail qui joue. Ceci dit, il y a une chose qui est avérée, c'est que le début du 19ème, c'est la période du tulle. C'est la période où se développent des méthodes industrielles pour fabriquer le tissu de tulle, et du coup, on trouve énormément de robes empire où il y a un fond de robe en satin ou taffetas, en tissu en tout cas solide, et avec par-dessus une épaisseur de tulle. Autre détail qui était sympa, alors exécuté en mode polyester aussi, et ça se voyait, mais j'ai apprécié de voir la forme, c'est la chérusque qu'ils ont osé mettre à Lady Danbury dès le premier épisode. Faut avouer que, pour l'œil moderne, c'est un truc qui peut paraître un petit peu bizarre ce col qui part comme ça du décolleté arrière de la robe, mais j'ai trouvé que ça posait le personnage. Dernière mention honorable, un petit peu alternative on va dire, c'est les influences 1950-1960 dans les tenues de Lady Featherington. Elle a une silhouette qui détonne, on a l'impression qu'elle a été attaquée par le rayon ameublement d'un magasin de tissus et qu'elle a perdu, et personnellement j'adore son style j'adore comment ils ont réussi à évoquer, avec la coiffure, la silhouette, la façon dont son corset ne lui donne pas vraiment une vraie silhouette empire, mais quelque chose qui se rapproche plutôt des années 50, début des années 60, pour donner cette image de la femme qui va tout miser sur le, le mariage, la zone domestique, au prix éventuellement du bonheur des personnes concernées. Hein. Alors de toute évidence, oui, j'ai kiffé cette série. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, clairement. C'est un côté un petit peu kitsch et niaiseux qui est parfaitement assumé, et puis j'avoue, c'était une excellente occasion de parler de détails de costumes historiques pour une fois. Sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Vous avez dans le petit, là-haut à gauche, la playlist avec les vidéos qu'ont fait d'autres costumiers et costumières à propos de cette série. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les infos dans la description en dessous de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine! Ciao, ciao! Hey, j'ai plus Un univers qui a sa propre cohérence et qui nous semble fonctionner. Je sais même pas je l'ai lancé. Je crois que j'ai réussi à le mettre là-haut. Ceci dit, un des... Oh non, mais les chats! Coucou. Hé, <coughs> hé,